Ces aspects pourraient être des relations de notre passé. On pourrait aussi avoir des événements de notre vie, euh, ou bien voir des événements de notre vie qui ont eu lieu euh, il y a huit ou neuf ans se répéter. Dans le sens, on pourrait voir ce qui est déjà vu. Pour vous, chers poissons, les nœuds euh, seront dans votre quatrième maison et dans votre dixième maison. Parmi les signes, vous êtes, chers euh, poissons, parmi les signes euh, qui vont recevoir les effets des nœuds nord et sud dans ces nouvelles maisons euh, d'une manière vraiment très prononcée. Et ces effets seront illustrés dans des changements importants qui pourraient avoir lieu en lien avec votre profession ou votre résidence. Beaucoup parmi les poissons pourraient décider de prendre leur retraite ou bien quitter un emploi pour lancer leur propre projet lucratif ou bien lancer un travail de chez vous. Certains parmi vous pourraient décider de, trava de travailler dans le domaine immobilier et certains parmi vous pourraient tout simplement changer leur emploi pour euh, trouver un autre, et ce, d'ici janvier 2022. Vénus, dans votre quatrième maison, avec le nœud nord, va vous offrir des belles ambiances chez vous et avec les membres de votre famille, et ce, d'ici le 7 août. Vous pourriez même euh, voir euh, avoir votre famille grandir. Par exemple, un membre de votre famille pourrait se marier ou bien un accouchement, vous pourriez avoir un accouchement dans la famille. Vénus aussi pourrait vous offrir l'opportunité de changer de résidence ou acheter un terrain ou tout simplement changer les meubles chez vous. D'ici janvier 2022, le nœud nord dans votre quatrième maison va vous offrir l'opportunité de voyager dans un autre pays pour y résider ou y travailler. Le 7 mai, une pleine lune, super lune, aura lieu dans votre neuvième maison. Une maison qui correspond aux déplacements, aux voyages, aux communications et aux publications. Cette pleine lune va vous donner l'opportunité de dé déterminer qu'est-ce que vous voulez exactement à propos de ces aspects que je viens de mentionner. Vous pourriez avoir travaillé sur quelque chose qui sera prête maintenant à être présenté au public. Un projet, une relation ou bien si vous travaillez dans le domaine artistique, une pièce de musique, une peinture ou un livre. Le 11 mai, Mercure entre dans les Gémeaux, votre quatrième maison, et deux jours plus tard, Mars entre dans votre signe. Mars euh, aurait porté une énergie très lourde pour vous durant son séjour dans le Verseau, votre douzième maison. Mais maintenant, en entrant dans votre signe, Mars va vous offrir toute la vitalité et l'énergie physique pour accomplir beaucoup de tâches qui traînaient, surtout au niveau de votre foyer. Vous pourriez rénover votre foyer ou changer les meubles, ou rénover votre voiture, ou acheter une nouvelle voiture, ou réparer votre voiture, ou bien même changer votre résidence si vous le désirez. Surtout que le 22 mai, une nouvelle lune aura lieu dans cette même maison, dans la quatrième maison. Alors encore, on parle de votre foyer et Vénus dans cette même maison aura commencé sa rétrogradation. Alors vous pourriez avoir réévalué votre foyer et pris les décisions nécessaires le concernant. Qu'est-ce que vous voulez changer dans votre foyer Est-ce qu'il est toujours convenable est suffisant pour votre petite famille et est-ce que des nouveaux meubles sont nécessaires et si vous aviez la relation avec un membre de votre famille surtout avec votre mère si vous aviez cette relation euh, interrompue cette relation pourrait refaire surface soudain et sans aucune intention de votre part c'est tout ce que j'ai pour vous chers euh,